Dieu béni. Je les bénir, le Seigneur, pour faveur ferme. Et pour toute formation, ça, où tes jeunes papa, non, pasteur, mais la fleur, qui nous, pour l'ouvrir, nous, comment, pour nous vivre dans la crainte et tremblement. Bon Dieu béni. La voix du Seigneur, m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur, fidèle Me voici, je suis à toi Jusqu'au bout, je vais te suivre Dans les bons, les mauvais jours Trois pour mourir et vivre à trois Jésus pour toujours mais le chemin du calvaire est étroit et es périlleux, c'est un chemin solitaire difficile Au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mon vivre, à toi Jésus, pour toujours, il faut qu'il qu'on aime Savoir être mal jugé, en sur les jurumes, tu, tu m'en être méprisé. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. Pour mourir et vivre à toi Jésus pour toujours Jésus donne grâce et Pour le suivre pas à pas Avec lui joie et victoire et bonheur ici-bas Jusqu'au pour je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours Oh, à toi pour mourir et vivre À toi, Jésus, pour toujours Oui, perdre pour pauvre vie, Consentir à n'être rien N'avoir qu'une seule envie Aimer j'ai dit le seul bien Jusqu'au bout je vais te suivre Dans la bande Jésus pour toujours Jésus ne grâce Éloireux Pour le suivre pas à pas Avec lui joie et victoire Paix et bonheur Ici va Jusqu'au bout je peux Pour même savoir être mal jugé Oh tu relâches. Jésus pour toujours Jusqu'au bout Je peux te suivre T Enlèvant les mauvais jours à toi pour mourir A toi Jésus pour toujours Seigneur décide pour me finir Satan m'a fâché, m'a fille n'est la cuisse. Seigneur, je suis la vie dans mon Seigneur. Amoué. les' fini s'aillé, pas gens ça y est. V'l'est fini nommé mers,